d'ouvrir un magasin bio à Bonifacio, dans une ville de 3000 habitants, à une époque où le bio était quand même assez euh, confidentiel. En 82, j'habitais la Corse. J'en avais euh, bon. J'ai toujours été un branché bio, mais voilà. Mais je savais que c'était le moment ou jamais de mettre les choses en place. Et puis je me suis dit, euh, je vais monter un magasin bio à Bonifacio, 3000 habitants. 600 légionnaires je me suis dit pourquoi pas et en même temps je faisais du savon j'ai mis l'Occitane en place aussi en Corse ça marchait c'est que d'emblée je me suis tiré un salaire j'ai payé mes charges j'ai tiré un salaire le magasin bio et le style l'Occitane j'ai fait le mix des deux ça a duré 15 ans Oui, parce qu'ils savaient très bien que les compléments alimentaires étaient bien et que c'était bon pour leur santé. Puis moi, j'étais formée aux compléments alimentaires, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, et donc ça a marché très bien. Ouais, ouais. C'était les meilleurs clients parce que les médecins étaient complètement branchés sur la Légion, sur les médecines alternatives. Ce qui est important, c'est de faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours osé de faire des choses.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 Il faut essayer. De toute façon, si on a une idée, faut, il faut la mettre en pratique. Sinon, il nous laisse toujours un espèce de, de, de goût amer, un, un, un, un vide, hein, parce qu'on n'a pas osé faire les choses. Oser. La chanson de Noah Ose ». Un matin, je me suis réveillée en disant, mais il n'y a pas de magasin bio en Corse. C'est pas normal. Le bio, ça va être l'affaire. Ça l'est hein, de plus en plus. Donc, euh, eh bien, je me suis réveillée, j'ai dit, dit à mon compagnon « je vais ouvrir un magasin bio ». Et je savais le magasin que je voulais, on m'avait dit « tu l'auras pas ». D'accord, je l'ai eu bien évidemment. Et puis je me suis dit « mais est-ce que c'est juste ce que je fais ?». Donc je suis partie avec une amie qui habite euh, à côté d'Albi. Je suis allée rencontrer une femme sur Toulouse qui m'a dit « ouvrez donc ce livre ». Et le titre du livre c'était, enfin le titre ouais, de du, du, ce que j'aurais dû lire, « de la nourriture spirituelle à la nourriture terrestre ». J'ai dit « c'est bon, j'ai ma réponse ». Je suis allée dans un magasin bio, la personne m'a donné tous ces dossiers. J'ai eu plus qu'à les mettre en place en Corse. Et ça a marché tout de suite. Après je l'ai vendu. Après je l'ai vendu, je suis rentrée sur le continent. Voilà. Et ça ne fait plus du tout ça maintenant. Moi j'ai pas de rêve. Dans le sens où euh, j'écoute ce que la vie me dit et j'écoute ce que la vie me demande. Aujourd'hui, elle me dit bah, « tiens, tu vas monter un salon ». Bon, je me réveille avec « monter un salon ben, », je monte un salon. « Tu vas ouvrir un magasin bio ?»« Eh bien, tu ouvres un magasin bio. » Je trouve que c'est normal que l'on fasse des choses et que si on a la capacité de parler, j'ai fait de la politique aussi, de parler, de n'avoir peur de pas grand-chose,